j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. Je viens à peine de rentrer de j'allais dire absolument, j'ai à peine de rentrer de, de, rentrer de, de balade. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit tuto parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment j'arrivais à la garder aussi clean la moto. Je veux dire, clean. Je la <rire> aussi clean, aussi brillante. Voilà. Ça fait quand même deux ans que je l'ai et les, les plastiques et tout. On dirait qu'elle sort d'usine. Hein, Hein, L'idurite, regardez la brillante. L'idurite, tout ça fait 20 euros parce que c'est normal. Tu la sors jamais. Non, <rire> il y a un produit qui euh Bon déjà, bon déjà, je vais être honnête avec vous, hein. euh, pas non plus prendre euh, les gens pour des imbéciles, et vous me connaissez sur ma chaîne, je ne vous ai jamais pris pour des imbéciles et jamais à être honnête. Je roule jamais par pleine chaleur. Quand je veux dire pleine chaleur, toute façon, ça veut dire en plein canière, en plein été, euh, à midi, euh, quand le, le soleil tape à mort, ça je ne la fais pas rouler, je la fais rouler tout le matin ou tard le soir, à partir le matin de 8, de 8 à 10h, et le soir à partir de 17, 18h, voilà, jusqu'à 20h, euh, et je ne la fais pas rouler, et je, je n'ai jamais roulé sous la pluie, pas une seule fois. Non, ça, ça joue beaucoup. Elle est toujours euh, dans un garage, couverte. Même dans le garage, elle est couverte de trois couvertures. Comme je vous ai montré dans une autre vidéo. Donc, d'été comme d'hiver, elle est couverte. Tout. Voilà. Ça, ça, ça joue beaucoup. Attention, hein, c'est sûr. Elle est pas, elle est vent, pas Elle n'est pas la poussière, euh, tout ça. Mais malgré tout, vous allez voir vos joints et vos, et vos, vos plastiques. Ben, ils vont perdre cet éclat. Regardez là, vraiment le, le garde-boue avant. Non, il se reflète. tellement bon, qu'il est brillant. Alors, euh, à un niveau comme ça, de même les durées, vous avez vu comme elle brille et tout, à un niveau comme ça de, de brillance, vous pouvez pas... là, vous pouvez plus l'avoir, ça ça c'est quand c'est neuf. Alors il y a un produit qui est excellent, enfin vous voyez c'est une gamme de produits. Le premier je vous avais présenté déjà, c'était le ciré ça c'est pour tout ce qui est carrosserie et chrome. Excellent, bah, bon alors le top du top. Mais faites attention, beaucoup de gens m'ont dit, ouais mais quand, quand tu le passes après ça fait un effet terne. Non parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pâte, c'est un genre de... Quand vous passez le spray c'est ce genre de, de cire et ça euh, à base de ça base de, de carnauba, je crois comment ça s'appelle la cire euh, carnauba, ouais. et, euh, et après il faut lustrer c'est pour ça que j'ai deux chiffons moi, moi j'ai un chiffon pour passer le produit et après j'ai un autre chiffon où je, je lustre et euh, vous pouvez prendre une poche à moi c'est même excellent et vous avez voilà la carrosserie c'est excellent mais après vous avez autre chose qui sont du le plastique les durites qui est vraiment un Alors, je l'utilise depuis pff, 20 ans c'est sans exagérer, hein. je veux dire, je l'utilise depuis, euh, bon, j'exagère, mais je veux dire, au moins 10 ans. Sur, sur, sur, sur, ça fait longtemps hein, qu'ils ont mis ce produit. C'est la wd 40 au silicone. C'est ce produit-là. Ils ont changé le flacon. avant, il n'était pas comme ça, il était tout jaune. Il y avait beaucoup plus de jaune. Mais... Voilà, c'est celui-là. lustre. Voilà, lustreur, il faut que ça soit marqué silicone. vous voyez, il disent réserve les des plastiques, fibres de carbone. Ça, ça a une odeur de, de chewing-gum. Il paraît que les Malabar. Je ne sais pas si vous connaissez encore les malabars, jeunes. Mais euh, voilà, ça a une même odeur que le Malabar. Et euh, c'est vraiment, vraiment un excellent, un excellent produit. C'est du même niveau voilà, que les graisses Facom euh, ou Motul pour les graisses de chêne et tout ça. C'est vraiment le top absolu. Ça vous fait un effet sur les plastiques. Alors, la, la moto, elle est métamorphosée. Regardez ça. ça brille à mort mais tous les plastiques et tout c'est vraiment on dirait que la moto elle sort de l'usine ce qu'il faut faire c'est qu'il vous passez le spray sur euh, là où vous voulez mettre euh, vous laissez agir pendant 30 secondes montre et après vous passez un chiffon et vous l'appliquez et vous et vous ne s'appelle vous roulez pas tout de suite vous laissez agir pendant moi je laisse agir pendant au moins 24 à même 48 heures le temps que ça pénètre, parce que quand vous allez faire démarrer votre mototo, ça monte en température et après ça peut s'évaporer le produit avec une forte chaleur là vous laissez bien bien bien bien euh, agir, moi j'avais laissé agir trois jours là, une fois que je l'ai passé euh, soyez généreux, vous pouvez passer même dans le moteur et tout, c'est pas du tout inflammable, c'est pas du tout corrosif, loin de l'or hein. très loin non, parce que c'est les produit plastique vous pouvez passer dans les durites, passer à l'intérieur, vous essayez, les durites. regardez les durites, là. regardez comme elles brillent les durites et à l'intérieur, les durites du moteur qui sont dedans et tout euh, les plastiques, les petites sondes et tout, voilà, les plastiques comme ça. Euh, D'ailleurs, je suis assez généreux, j'en mets beaucoup. Euh, et c'est pour ça, voilà, il faut, euh, même les joints à l'intérieur, oui les petits. Enfin, tout ce qui est joint, plastique et tout, du ride de frein, tout ça, c'est excellent. Passer ce produit-là, regardez, je vous remontre, hein, WD40, au du silicone, son seul point négatif c'est que c'est cher. Enfin moi il me, il me coûte assez cher, On en livraison tout. en tout, j'en ai au moins pour 15 euros. Euh, ça passe assez vite, il y a 400 millilitres, mais dès que vous commencez à asperger sur la moto, euh, ça se vide très très vite. Mais au moins voilà, vous l'achetez une fois, vous quittez, à vider une bombe entière et elle est partie pour six mois la moto. Enfin euh, sauf si vous roulez sous la pluie, que vous roulez régulièrement en plein soleil tout ça, Là, il faut de le passer régulièrement. Et pour des gens comme moi qui ne pas sous la pluie, qui ne pas en plein soleil, euh, moi, une fois tous les 6 mois, c'est largement suffisant. Mais voilà, la moto, euh, elle est nickel chrome. C'est pour ça que les gens, quand ils la voient passer à la moto, ils croient que je viens de l'acheter. Hein. Je dis, dire elle est nickel, nickel, nickel chrome. Et pour ceux qui disent ouais mais parce que c'est pas beaucoup roulé, non. Allez, <rire> je vais vous montrer. 9788 km. Donc euh, voilà, elle a roulé. Hein elle est paraissée sans rouler mais euh, voilà le truc c'est que j'ai l'ai depuis le début impeccablement bien donc elle est à un point que regardez caoutchouc et tout les durites regardez comme ça brille au silence vous pouvez passer partout hein, sur les plastiques et tout garde-boue garde-boue arrière regardez, mes durites, et tout mal brille les éthopes, euh, à même l'intérieur, des joints les petits joints et tout enfin, bref, voilà vous pouvez y aller euh, tranquillos. et euh, même pour le GPS hein, pour le compteur du plastique, du GPS là, le compteur, tout, à enfin, la totale vous pouvez y aller, c'est vraiment un produit qui euh, qui est pas du tout euh, agressif, à moins de là hein. euh, qui ne laisse pas de gras qui ne coule pas qui pénètre bien qui laisse brillant à mort, euh, franchement, je n'ai rien à lui reprocher, accepter le prix. Euh, moi, enfin, je trouve que c'est pas donné qu'on produit. Après, bon, c'est de la qualité, c'est de la qualité. Hein. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je crois qu'on est déjà 1530 abonnés. Bah, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça tu dis d'ici euh, janvier, je veux autant, je vais arriver à 2000. <rire> je serai à 2000 abonnés. Là, il y aura un poche des prochains tutos qui vont arriver. Alors, pour la CB, je vais essayer de, de reprendre. Là, j'ai commandé ça. Attendez, je me retrouve. J'ai un bordel bon, ici. Je vais je vous faire une petite astuce. Je vais le découper. C'est un préfil de moto euh, pour le sable. Je vais le découper par euh, la longueur et mettre deux parties pour pouvoir calfeutrer ici et là. Avec collé avec de la pâte à, de la pâte à fixe Alors, ici je tomber et là hein, pour, à l'intérieur avec de la pâte à fixe pour pouvoir filtrer euh, en amont l'air et éviter qu'il y ait des impuretés qui arrivent dans le dans le manche en d'air bon même s'il y a un filtre après vous allez dans la moto mais enfin ça fait un pré filtre ça c'est une astuce que je faisais déjà en motocross et je me suis dit pourquoi pas le faire en moto ça fait deux ans que je roule et c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit je me suis dit c'est euh, vrai bah, on peut le faire aussi et, est, et ça et ça protège et de manière plus importante, on va dire, le, la filtration d'air, sans l'étouffer hein, parce que c'est comme une épuisette, hein. l'air passe parfaitement dedans, dedans c'est fait pour ça, ça n'étouffe pas le moteur et, euh, et après il y aura aussi un tuto, enfin c'est plutôt une présentation d'un nouveau truc, vous voyez le capot de sel, je vais recevoir un nouveau capot de sel, où ici ça sera chromé, voilà. il a tout noir et là chromé donc ça va, ça va aller de pair avec ça. Ça va faire vraiment joli ça va comment, accentuer encore plus la beauté de la moto ça et pour la seconde chaîne donc iptiros ténéré 700 aventure je vais recevoir tout mon matos là il est en train d'arriver hein, autant que ça arrive euh, je, je commandais beaucoup de matos de, des états unis certains couteaux de bivouac ou certains appareils euh, euh, qui, qui sont pas donnés d'ailleurs qui vont arriver donc je ferai des présentations et comme ça ça permettra de lancer vraiment la chaîne et de, de commencer vraiment euh, la, la chaîne euh, de Manière intéressante avec des portes de matériel de bivouac, comme je t'ai dit, hein, c'est une, une chaîne qui fera de l'enduro principalement, mais également du bivouac et tout ça. Présentation de matériel, présentation de, de choses comme ça en rapport avec l'enduro, le, le bivouac, l'aventure. Donc euh, voilà, je vais euh, je comme ça s'appelle faire ces tutos là, pour présenter tout, tout le matos au fur et à mesure en faisant plusieurs vidéos. Et puis voilà, si ça vous intéresse bien, euh, abonnez-vous à la seconde chaîne. Pour me soutenir, hein, parce que c'est toujours la même connerie que YouTube, hein, il faut toujours avoir des abonnements et... <rire> et des pouces bleus comme on dit pour le référencement des vidéos et de la chaîne. Je sais pas que pour ça que je dis je vous pousse pas, mais je veux dire si vous le faites, c'est cool. Voilà. C'est sympa et ça permet de faire vivre la chaîne. C'est con mais c'est ça. Donc voilà, ça fait un peu mendiant de vous demander ça, mais c'est voilà, il faut le faire. C'est comme ça, sinon c'est vrai qu'on monte pas dans le référencement. La, la mienne la chaîne a eu énormément d'abonnés, donc c'est pour ça que mes vidéos sont de plus en plus vues. Elles sont vues de 388, 388 Ils ont marqué de plus que d'habitude, de plus que les autres années. Donc, carrément 300 fois de, de plus par rapport à, elles sont, elles sont, elles sont par rapport aux, aux autres années, elles sont euh, comme ça s'appelle pas mis en avant, elles sont euh, suggérées. Voilà, suggérées par YouTube beaucoup plus parce qu'ils ont vu que voilà que j'avais beaucoup d'abonnés, que ça augmente tous les jours et que les vidéos sont vues et commentées. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao.